Bonjour, je suis Florence Escaravage et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo coaching pour Mythique sur le sujet suivant, comment réussir ce premier rendez-vous après le confinement Quelles sont les dispositions favorables qui font naître l'état amoureux et celles au contraire qui coupent le lien Comment en fait se prémunir de ne pas couper le lien, notamment peut-être un lien émotionnel qui, est, qui a été euh, existant à travers les, achanges, les échanges écrits et peut-être euh, de la visio voilà, comment ne pas quitter cette connexion émotionnelle qui a peut-être démarré avec, entre vous pendant le confinement. La première chose que je voudrais vous dire, c'est vraiment que chacun possède en soi euh, toutes les ressources dont l'amour a besoin pour naître et pour s'épanouir. Personne n'est par nature inapte à aimer et à être aimé. Donc vraiment, le manque d'amour n'est pas une fatalité. Il faut juste comprendre quelles sont les dispositions favorables à l'état amoureux comme les barrières comportementales ou les croyances freinantes qu'on peut tout à fait apprendre à détecter et qui sont celles qu'il faut faire tomber parce qu'elles enserrent cette connexion amoureuse. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous expliquer, simplement vous présenter les sept euh, dispositions qui sont défavorables à une belle connexion émotionnelle pendant ce premier rendez-vous. La première, c'est la peur de la différence. Donc une, une, une, une posture de repli. La deuxième, c'est le contrôle de soi. Donc quand on est dans le contrôle de soi, il n'y a pas d'émotion de sa personnalité qui passe. La troisième, c'est une intellect, une intellectualisation excessive. C'est-à-dire qu'on veut être brillant, on veut être intelligent. Donc finalement, euh, on peut admirer l'autre, mais on ne va pas ressentir quelque chose au fond de soi. La quatrième, c'est la c'est le besoin de donner une image de soi sans faille. Donc on va surtout pas aller euh, montrer le yin et yang. On va montrer que les aspects positifs, on va être que sur les atouts. Et finalement, on ne va pas avoir cette part sensible. La, la cinquième, c'est euh, cette idéalisation a priori de l'autre, qui va en général nous amener à nous dévaloriser un petit peu en notre fort intérieur et à ne pas nous placer sur un pied d'égalité. La suivante, c'est cette tendance à amener l'autre à ses propres schémas. Donc en fait, on veut le convaincre, on veut le convaincre de notre manière de voir les choses, de notre vision du monde, etc. Nous, on veut le convaincre à tout prix et ça, en fait, ça en sert le lien. Et la dernière, c'est une forme de rigidité relationnelle où on arrive, voilà, on, on s'impose un peu comme on est, on est rigide, on pense des choses d'une certaine manière et on n'a pas beaucoup de souplesse. Alors maintenant, je vais aborder les points positifs, les points favorables à cette connexion émotionnelle. Donc c'est l'accueil de la différence, c'est la réceptivité, c'est la sensibilité. Une sensibilité exprimée de soi, une volonté aussi d'aller chercher quelle est la sensibilité de l'autre sur ce qu'il a traversé pendant cette période de confinement, sur euh, voilà, cet être sensible, comment il voit la vie, comment il voit le monde, euh, qu'est-ce qu qu'il touche, qu'est-ce qu'il adore, etc. Une vraie ouverture, une vraie curiosité, une belle écoute. Tout ça pour créer finalement un pont dans le dialogue. Donc ce que je suis en train de vous dire là, finalement, c'est de créer une forme d'espace, un espace de liberté, de créativité dans le dialogue, qui fait que chacun se sent reçu, se sent compris. Voilà, donc le bilan de tout ce que je vous dis, c'est qu'en fait, l'ingrédient fondamental de ce premier rendez-vous, ce n'est pas la confiance en soi. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est, ce qui est le plus important, c'est de révéler exactement ce que l'on est, de manière juste, une partie de soi recelant nos doutes, nos questionnements, voilà avec une vraie euh, acceptation de la différence de l'autre pour l'accueillir dans sa singularité et qu'il puisse se sentir vraiment accepté pour ce qu'il est.